Salut tout le monde, vous savez ce que ceci, ceci et ceci ont en commun Eh bien chacun de ces produits est composé, à plus ou moins grande proportion, d'un végétal très particulier qui pousse dans nos mers, l'algue. Je vous propose de voir dans cette vidéo le potentiel industriel des algues et comment pourrons-nous les utiliser dans un avenir proche. Dans le sens large du terme, et si on en croit notre ami Larousse, une algue est un végétal chlorophyllien aquatique ou des lieux humides n'ayant ni feuilles, ni racines, ni vaisseaux, ni fleurs, ni graines tels que le fucus ou la spirougire. Voilà, je crois que tout est dit, alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que... que... Bah que rien du tout en fait, hein. Cette définition elle est bien, mais il me semble important d'ajouter certains points. Le premier point est que l'algue peut avoir différentes tailles et différentes formes. Il en existe des variétés microscopiques, organismes prokaryotes, c'est-à-dire dont les cellules ne comportent pas de noyau, en gros, comme la spiruline, ou d'une taille très grande comme la macrocystis pyrifera. Nombre d'entre vous connaissent les algues de plusieurs sources, que ce soit pour en avoir eu de collés aux jambes après une baignade, par exemple, ou après avoir lu ou regardé les journaux qui montrent la problématique des algues vertes sur notre littoral. Certains d'entre vous qui êtes habitués à la cuisine japonaise ont aussi pu avoir eu affaire à elle en croquant dans un maquis. L'algue est en effet un aliment très souvent comestible et très intéressant d'un point de vue nutritionnel. Par exemple, la nori, utilisée dans les maquis ou le wakame en salade, la spiruline, utilisée en complément alimentaire et qui est une des armes pour lutter contre la malnutrition en Afrique, ou encore l'agar-agar, un gélifiant extrait d'algues rouges. Les algues sont aussi beaucoup utilisées en cosmétique pour leurs propriétés d'agents stabilisateurs dans le cas de lait démaquillant ou de crème solaire ou encore de dentifrice. Oui, vous vous brossez les dents avec de l'algue. L'algue est aussi prisée dans les cosmétiques pour ses principes actifs qu'elles apportent comme certains sels minéraux ou oligoéléments. Enfin l'algue est bien connue aussi par nos paysans qui l'ont longtemps utilisée et le font encore d'ailleurs pour leur pouvoir fertilisant. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de ces utilisations des algues, je vais plutôt vous présenter quelques utilisations futures ou en cours de mise en place dans le domaine de l'industrie. Depuis quelques années, des scientifiques de partout dans le monde travaillent sur le potentiel des algues dans la création de biocarburants. Certaines sociétés en ont fait leur cheval de bataille. Les micro-algues sont en effet une des solutions les plus étudiées pour remplacer le pétrole. Et comment produire un biocarburant, biodiesel pour être plus précis, à partir d'algues Eh bien, le moteur diesel peut théoriquement fonctionner avec de l'huile. Actuellement, une partie du biogazole est composée d'huile végétale. Si jamais vous voyez par exemple un bus rouler en B20, c'est en fait qu'il utilise un carburant composé de 80% de produits pétroliers et de 20% de biocarburants. Ces biocarburants sont dits de première ou de seconde génération. La troisième génération, elle, est en partie basée sur l'utilisation de certaines microalgues qui ont une forte teneur en huile. Les microalgues sont cultivées en bassin ou dans un tube transparent, puis l'huile est extraite et transformée via un procédé industriel que je ne détaillerai pas, ici ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le gros inconvénient actuellement reste que le coût de la production fait que le tarif moyen du baril tourne autour des 300$. dollars. Un autre usage pensé pour ces algues serait de les utiliser comme piège à CO2. En effet, les algues ont besoin pour leur croissance de lumière, d'eau et donc de CO2. Je peux vous donner un exemple d'usage potentiel des microalgues celui d'un biochimiste de Libourne qui a pensé à créer une lampe piégeant plus d'une tonne de CO2 par an dans l'air, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 200 arbres. Cette lampe serait un hybride entre un aquarium peuplé de micro et un lampadaire pouvant servir à illuminer une ville ou le bord des routes ou un parking par exemple. D'autres ont imaginé des sortes de gros filtres composés de microalgues qui seraient installés en sortie de grosses industries et permettraient de piéger le CO2 avant sa sortie dans l'air. Ces microalgues pourraient ensuite être desséchées, stockées et réutilisées comme combustible améliorant là encore l'impact carbone. Un autre usage qui a été trouvé pour les algues est celui de remplaçant du plastique. La société Algopac a breveté et commercialise un biomatériau 100% biodégradable issu d'algues. Cette entreprise, seule au monde à produire un potentiel remplaçant du plastique 100% fait d'algues, propose divers objets, du pot de fleurs ou support smartphone en passant par la clé USB. La société utilise des algues brunes, à croissance très rapide, et principalement cultivées au large de la côte Malouine ou achetées à des laboratoires en tant que chute, qui seront de ce fait valorisées. De ces algues sont ensuite extraits un polymère bien précis qui, en se réassociant, va donner une matière rigide qui pourra être par la suite transformée selon les demandes. Enfin, lors de la dégradation du biomatériau, celui-ci joue la fonction utilisée depuis fort longtemps des algues par nos paysans, un fertilisant naturel. Enfin, je finirai cette vidéo en vous parlant du projet Algoroute. Ce projet est sorti du cerveau de chercheurs du CNRS, de l'université de Nantes et d'autres organismes ou d'écoles des mines. Ce biobitume est constitué de résidus de micro-algues issus d'extraction de protéines hydrosolubles pour l'industrie cosmétique qui est transformé via un procédé de liquéfaction hydrothermale en un produit visqueux et noir qui chimiquement est totalement différent du bitume pétrolier mais qui en présente des propriétés similaires. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur le potentiel industriel des algues. Vous l'aurez compris, nous en sommes qu'au début des recherches sur le sujet. Je tiens à remercier la société Algopac pour l'autorisation d'utiliser leur logo. Cette société est basée donc sur Saint-Malo et produit du bioplastique 100% biodégradable. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous partager et surtout à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez comme toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, merci à vous.